Salut c'est Damien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous parler de la photo de groupe alors je vais vous donner des conseils comment réussir facilement votre photo de groupe donc euh, c'est parti Alors dans cette vidéo je vais pas vous parler d'appareil photo donc, euh, parce que c'est pas primordial donc n'importe quel appareil photo pourra faire une photo de groupe même si vous faites une, une photo au smartphone vous pourriez en faire aussi c'est pas un problème, je vais quand même parler d'objectifs, d'objectifs photo donc, pour ceux qui utilisent un appareil photo euh, avec objectif interchangeable, je vais rentrer un peu dans les détails pour vous expliquer tout ça. Alors, si vous tapez « photo de groupe » facilement sur Google, vous allez trouver tout un éventail de photos de groupe. Ce qu'on peut remarquer dans un premier temps, c'est que les groupes sont alignés. Donc, forcément, ils vont créer une ligne horizontale donc de tête en, en s'alignant les uns après les autres. Ligne horizontale, mais aussi verticale, de la, de, des lignes qui correspondent au corps. Donc, si on prend une photo de groupe, n'importe laquelle, donc euh, quand je tape sur Google, vous verrez forcément ces lignes-là. Après, ce qu'il faut, pre qu faut, euh, qu faut prendre en compte, c'est que l'objectif va avoir une importance par rapport à la photo de groupe. Généralement, on va utiliser... Une, euh, un objectif avec un angle assez large pour faire entrer tout le monde dans le groupe. Donc si vous utilisez un objectif ultra grand angle, vous allez avoir forcément des lignes qui seront un peu étirées et les personnes qui seront aux extrémités seront un peu déformées. Et c'est pas ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, en fait, en, quand on veut faire une photographie de groupe, c'est veiller à ce que tout le monde soit net et tout le monde soit euh, le, le, plus, euh, enfin, le, le plus fidèle à ce qu'il est lui-même. Donc du coup, il faut faire attention à ça. Pour, pour obtenir un objectif pour euh, faire une photo de groupe, vous voudrez mieux utiliser un objectif qui est standard comme un 35 mm par exemple ou un 50 mm. Donc équivalent euh, plein format. Donc si vous utilisez un 35 mm sur un capteur APS, ça va devenir un 50 mm. Un 50 mm sur capteur APS, ça va devenir un 75 mm. Si vous utilisez un angle de vue un angle de vue qui est assez euh, serré donc un objectif qui, qui donne un angle de vue assez serré, il va falloir vous reculer pour faire rentrer tout le monde euh, dans la photo de groupe. Donc, principalement, on va, on, on va avoir donc soit un 35 mm, pour avoir l'équivalent en 35 mm sur capteur aps il faudra utiliser un 23 mm avec le coefficient. Donc, ça permettra de cadrer comme un 35. Avec un 35, ça semble plus correct. Avec un 50 aussi, de hein, toute façon, voilà. Il faudra vous adapter par rapport à ça. Si vous avez un zoom, vous avez un 18-55, c'est parfait. Vous pouvez faire une photo de groupe. Cependant, il faut faire vraiment attention. Si vous utilisez un ultra grand angle, il ne faut pas trop vous rapprocher parce que sinon, ça va déformer le sujet. L'importance de la profondeur de champ. Donc là, je vais vous parler de la profondeur de champ. Euh, on pourrait penser qu'il ne faut pas utiliser les grandes ouvertures d'objectifs parce qu'il faut que tout le monde soit net dans l'image. Cependant, si vous êtes trop proche de votre sujet, évidemment le fait d'utiliser une grande ouverture en étant trop proche du sujet, les, les personnes aux extrémités ne seront pas nettes. Il faudra alors reculer. Et plus on s'éloigne de euh, la mise au point qui est faite sur votre sujet, et plus euh, la zone de netteté s'étend. Donc du coup, vous pouvez utiliser des grandes ouvertures si vous êtes assez loin de votre sujet. Si vous êtes proche de votre sujet et que vous faites un, une mise au point avec une grande ouverture, forcément, euh, il y aura des extrémités qui ne seront plus du tout nettes. Mais le fait d'utiliser des grandes ouvertures euh, avec votre objectif, ça va vous permettre de faire, de, enfin, de détacher l'arrière-plan de, de votre sujet et donc de donner, euh, de donner du flou d'arrière-plan et de donner des, des, des images qui soient un peu plus euh, esthétiquement belle, voilà. Ensuite, euh, quelle vitesse choisir pour faire la photo de groupe Donc, la vitesse n'a pas d'importance parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe ne bouge pas, le groupe est immobile. Donc, du coup, donc, si vous prenez des gens qui ne bougent pas, la vitesse a peu d'importance. Donc, dans ce cas là, il est plutôt conseillé de se mettre en mode priorité ouverture, donc priorité donc en mode A ou AV, qui va vous permettre de photographier les personnes voilà, à basse vitesse. S'il n'y a pas beaucoup de luminosité, voilà. S'il y a beaucoup de luminosité, vous pouvez monter la vitesse évidemment, mais la vitesse n'aura pas d'importance. Donc, si vous, vous mettez en mode priorité ouverture ou A ou AV, ça, ça va laisser l'appareil photo choisir la vitesse pour vous et pour avoir une photo qui est bien exposée. Voilà. Après, quelques petits conseils aussi pour la photo de groupe. Donc, il est important de bien placer votre sujet. Donc, euh, le, le groupe, il est bien important de le bien placer à l'ombre. Donc, à l'ombre. Euh, ça permet d'avoir une, une lumière diffuse, en fait, sur votre groupe. Donc ça, c'est plutôt euh, intéressant esthétiquement, parce que si vous mettez votre, votre groupe au soleil, les gens vont avoir le soleil en pleine face, et du coup, vont faire des grimaces, vont fermer les yeux, donc ça sera pas intéressant. Il est plutôt intéressant de mettre le groupe avec le soleil derrière, donc vous aurez peut-être un contre-jour, mais vous pouvez vous adapter à votre sujet. Soit vous pouvez flasher ou soit vous pouvez utiliser la mesure spot, par exemple. Ou, euh, voilà, Donc euh, ça, c'est plutôt intéressant. Mais il ne faut pas placer le groupe au soleil. Ça, c'est euh, primordial. Par contre, si le soleil est derrière votre sujet, ne le mettez pas juste en face de vous parce que ça va taper sur la lentille de votre objectif. Et donc, ça va créer un voile sur votre, euh, sur votre photo. Et ça va donner, ça va, ça va donner aussi... Enfin, ça va mettre du flar en fait. Donc, du coup, ça va détériorer un peu l'image. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment de déplacer le, le soleil. Donc, par exemple, votre groupe est ici. Vous déplacez un peu le soleil qui soit ici. Et l'intérêt, c'est que si vous utilisez un pare-soleil, le soleil va taper sur le pare-soleil. Et du coup, il ne tapera pas sur la lentille. Donc, du coup, le soleil sera paré par le pare-soleil, tout simplement. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Il existe aussi tout plein d'astuces pour rendre euh, des photos de groupe intéressantes. Donc vous pouvez par exemple demander au groupe de sauter tous ensemble en l'air. Par contre, là il faudra utiliser des vitesses qui soient suffisamment élevées pour figer les gens en train de sauter. Il y a aussi plein de mises en scène possibles dans votre groupe. Euh, on, ça, pas forcément, une photo de groupe, ce n'est pas forcément euh, une photo où avec des gens qui ne bougent pas et qui sont très très statiques. Vous pouvez rendre des images intéressantes en demandant aux personnes euh, de bouger ou de faire des compositions différentes en fonction de leur style vestimentaire, euh, en fonction euh, des couleurs aussi qu'ils portent. Si par exemple tout le monde porte du noir, un costume, ou alors tout le monde porte du blanc, euh, voilà, du rose et tout, de composer vos images, demandez aux personnes de les bouger pour vraiment rendre votre image esthétiquement plus intéressante. Parce que si vous avez par exemple toutes des couleurs euh, d'un côté, et d'un coup au milieu, enfin, on va dire vous avez du vert d'un côté, du rouge là-bas. Vous pouvez demander aux gens de bouger pour mieux composer l'image. Donc voilà. Donc ça c'est intéressant, il faut le savoir. Il ne faut pas hésiter à parler avec votre groupe. Et dernier conseil aussi, il faut penser à sourire.